Salut, ça va Bah il fallait bien changer un peu d'intro de vidéo, je suis désolé. Euh... Bon, aujourd'hui c'est le deuxième épisode de Harry Potter UHC saison 2, et attachez votre ceinture parce que ça va déboîter. Je vais rapidement vous rappeler les règles du bingo. Le bingo est une chasse au trésor géante. À 20 minutes de jeu, donc c'est-à-dire maintenant, on va avoir une liste d'items à récupérer dans un temps imparti. Les premiers qui récupéreront cette liste pourront connaître leurs équipes s'ils n'ont pas crafté d'artefacts, et en plus récupérer des points pour cette dernière. Les points ne sont pas négligeables. 60 points pour le premier. Mais du coup, voyons un peu ce qu'a donné ce bingo. Bonsoir à tous Bienvenue C'est le bingo Hop, arrêt sur image. On a plusieurs items à crafter. Et je crois que c'est l'un des bingos les plus difficiles qu'on a eu jusqu'à présent. Ok. On va juste rapidement. Ok. On a du, euh, pas mal d'items en euh, netherrack à faire cuire. Hop. On a un arc à faire. Euh, on a des rails boosters. Comment on fait de la white stain clé des carpettes blanches Ok on a on a du taf. On a du taf. pas facile hein. On a une enclume à faire aussi. C'est vraiment pas facile là ce qu'on a là. Je crois que si je fais ça. Ça fait un bloc comme ça, voilà, c'est parfait. Et euh, il va nous en falloir assez pour crafter bien évidemment ce qu'on veut. Ah <rire> oh, ça va être hyper. Ceux qui ont un mineshaft ils sont tellement avantagés. Ok, il faut juste un colorant blanc. Oh, ça c'est la bonne mille ah, j'ai pas de bonne mille Bon, allez, il m'en faut encore... Euh, encore euh... Il me faut encore deux blocs. Donc ça aussi, ça se fera en bas. Euh, mais il me faut du vert donc on va vite fait le récupérer, il m'en faut 8. Et c'est là où tout le monde va rager. Bon, je serai pas premier, je sens que je serai pas premier. Là, c'est un peu mort, je pense, pour espérer être premier. Puis, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire en Kiev on, on a un bingo assez compliqué, hein. Ça me bloque, ça me bloque, je peux rien faire. Ok, c'est bon. Item validé. Bon, euh, Carpet, c'est avec... Euh, il faut qu'on trouve des moutons. Il ah, faut qu'on peut faire cuire de la stone aussi. Hop. Voilà. Bon, allez, on récupère tout ça. Il nous faut du mouton. Du mouton. Ah non, c'est... Ouais, c'est une laine et de la bonne mine. Donc, même ça, on pourra pas le faire. Ah non, non, c'est pas ça, c'est... Ah non, c'est... Ouais, c'est deux laines blanches, pardon. C'est deux laines blanches. Donc, même ça, on pourra pas le faire. On va juste faire une cisaille parce que ça donnera directement deux laines blanches. Ce bingo va être très compliqué à réaliser, je sens. Je vous mens pas, je sens que ce bingo va être très compliqué à réaliser. Euh, on espère ne pas tomber dans les équipes euh, négatives, hein. Les équipes qui ont 0 points, sinon ça va être extrêmement compliqué de réussir à performer durant ce, cette saison. Ah yes, on a le mouton. Euh, ça. Ok. On a ça, du coup le reste ça se fera, je pense, en cave. Les rails activateur rail. Ok. Activateur rail. Ça on peut drop. D'ailleurs, où est mon pseudo? J'ai jeté mon pseudo, je crois. Voilà. Ici, ici. Non, j'ai fait un détecteur rail là. Ah merde. Oh putain, mais en plus je pouvais le faire. Putain, je suis con. Non, mais non, c'était avec une torche de redstone. Oh, fais chier. chier j'ai pas bien regardé le craft. Ah, oh, c'est my bad. Bon, il nous faut du faire en tous les cas, du coup on va redescendre. Ça va être vraiment intense. <rire> ah bon, on a un bingo pas compliqué. Personne n'a réussi euh, le bingo pour le moment. On a un bingo très compliqué, j'ai l'impression. Je pense que c'est l'un des bingos les plus compliqués qu'on a eu depuis le début qu'on. Enfin, depuis qu'on joue à Harry Potter UHC. Oui, mais attends, je Voilà. On passe. Il me manque trois items les euh, glaces. Le l'arc et l'Andville. L'Andville, bon, voilà. Ça fait quand même gaspiller 30 de faire pour ça. C'est ça qui est long. Par contre, ouais, si j'ai un main shaft, les gars. Si j'ai un main shaft, c'est Free Win. Il me faut des araignées. Il me faut vraiment des araignées. Au moins deux qui me drop un peu avec un peu de luck. Parce que sinon ça va être compliqué. Sinon ça va s'avérer compliqué, les gars. J'aurais bien aimé finir premier du bingo. Oh, j'entends un squelette, je crois. Mon pote. Ici, bonne mille. Je sais pas si si les squelettes nous dropent pas un arc euh... pas usé, euh... on a plus de chance de ou pas. Alors il y avait de l'or en haut, hein. je retournerai si je m'en souviens. Parce que l'important là c'est de faire spawn le plus de mobs possible. Une petite araignée, ça nous met très bien au hein, Mineshaft. N'importe quoi S'il vous plaît Ne nous laissez pas comme ça Pas après tout ce que j'ai fait <rire> Les araignées, ça va être difficile à trouver. Hein. Vraiment ceux qui ont Mineshaft là, il y a énormément d'RNG sur ce bingo. Il ah, y a pas mal d'RNG sur ce mingo C'est pour ceux qui aiment pas la RNG Je suis désolé mais là euh... Un peu fou RNG On va juste récupérer ce four, on fera chauffer le dernier après Hop. On va pouvoir crafter la wet stain clé Et ensuite la drop hein, parce qu'on en aura plus besoin <rire> Plus besoin du tout Mais là là il va nous falloir du fer et euh, du fil alors qu'on se rapproche, mesdames et messieurs, du milieu d'épisode et aucun bingo n'a été réalisé. Aucun. La première fois. Voilà, c'est réussi. Maintenant, faire et... Euh... faire et fil, c'est vraiment notre seule destinée. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner. GG. GG, il vient de finir le bingo. J'ai la strikes a trouvé le fil avant nous. <rire> on peut encore gagner des points alors que Serdègle, qui n'avait pas de points jusqu'à présent, repasse premier de la course. Et c'est pour ça que le bingo est important. Une équipe qui n'avait pas de points jusque-là se retrouve déjà première. Le bingo apporte les trois quarts des points de la partie. Dans tous les cas, si je finis le bingo, je reporterai 15 points à mon équipe. Il me faut juste un tout petit peu de chance. Oh, c'est un peu chiant là. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que si on n'a pas de main shaft, ça va être compliqué. <rire> Pardon. Hop. Une y a pas de mobs, y a pas de mob. Hein. Y pas de mob. Oh, on est même dans des kiffes déjà explorées. Pourquoi c'est pas plus mal parce que du coup il a peut-être eu le temps de faire euh, spawn les mobs. On a moyen de finir le binko là en deux, en troisième, en troisième, c'est ce que j'allais dire justement. En 4ème 4ème, ouais, ouais. Non bah là, à partir de maintenant, c'est 30 points. C'est dommage, c'est dommage, la RNG qui passera pas pour le joueur français, Michard. Alors, alors, alors, je vais juste crafter euh, le truc qui nous donne de l'or, tous les trucs là. Je vais juste crafter comment s'appelle La pierre philosophale. Alors, le craft est pas très compliqué. Voilà, J'ai la pierre philosophale Il faut la garder hein. Et en fait à chaque fois que je minerai euh... Je minerai 10 d'or Et bah ça me donnera 1 de fer Tout bêtement euh, Ah non 10 de fer ça donnera 1 d'or Ah bah voilà chobax. Bon maintenant ce sera que 15 points par euh, bingo Qu'on récupère donc c'est pas vraiment Ah voilà ok c'est comme ça ça serait que 15 points par qu'on récupère, du coup c'est pas vraiment hyper rentable. Enfin, hyper rentable. Si, il faut qu'on le finisse pour connaître notre équipe quand même avant les 50 minutes de jeu. Bon, est-ce que par ici, j'aurais peut-être plus de chance euh, mais là en termes de mobs dans les caves c'est horrible. Hein. Après c'est le jeu, hein c'est le jeu. Tout le monde est à la même enseigne. Tous ceux qui l'ont finis ont soit eu un Minecraft, soit eu des araignées. Wouhou mmh. J'ai failli crever là. Je connais. Alors que Bombi... Euh, fini. <rire> en fait, je sais pas dans quelle équipe je suis. J'aimerais ce... pas, pas être mange-mort. Là, actuellement... Là, actuellement... J'aimerais pas être mange-mort. Alors que je les violer... L'équipe du ministère qui commence à bien se mettre en termes de points. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on joue les kills et les reliques de la mort, surtout. Il y a un un délink. Et c'est là où se joue la stratégie d'Harry Potter UHC. Si je tombe dans une équipe avec beaucoup de points, alors il va falloir juste assurer quelques kills afin de rester premier. En revanche, si je tombe avec une équipe qui n'a pas beaucoup de points, il va falloir remonter assez vite et jouer toutes les reliques de la mort pour essayer de croiser un maximum de fights. Sans compter l'épreuve du jump qui arrivera à 58 minutes de jeu dans deux jours. On récupère le fer parce que, as donné que le fer nous donne 1 euh, d'or tous les 10 de fer, c'est plutôt rentable. Alors qu'on s'approche de cette fin d'épisode, les dames et messieurs, il vous reste une minute trente du coup à passer du temps avec moi, je sais, vous êtes très tristes. Hein voilà, parce que la prochaine fois qu'on va pouvoir se retrouver, c'est dans deux jours. Ça marche quand même. Hein. Ouais, ça marche quand même. Putain, alors que Guillaume a fini avant moi, non Non Non, je ne voulais pas. Alors que j'ai sorti une vidéo, je me, suis, je me suis même pas rendu compte. Ça se trouve, ma vidéo, euh, j'ai oublié un truc. Euh, dans ma vidéo à 14h. Bon, allez, rendez-vous dans deux jours, les gens. Car sur vous. Et restez comme vous êtes. Bisous. Et c'est parce que dans deux jours, on va avoir des choses à faire. Tout d'abord, la mythique épreuve de la Chambre des Secrets, où on pourra récupérer les baies de Bertie Crochu, un atout majeur en fight. Mais il va falloir aussi finir notre bingo, il ne manque que du fil pour l'arc. Et enfin, on va savoir notre équipe. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est dans deux jours, donc passez une bonne journée, mes chers compatriotes.